Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment rechercher un texte d'après un attribut, par exemple le gras. Notre document comprend un titre. Le gras est défini dans le style de paragraphe, titre 1. Un mot mis en forme directement par la barre d'outils. Et une expression mise en forme par application du style de caractère, accentuation forte. Lancez la commande édition Rechercher et remplacer. Cliquez dans la zone Rechercher. Cliquez pour afficher les autres options. Et cliquez sur le bouton Attribut. Cliquez pour sélectionner l'attribut recherché. Puis sur Tout rechercher. Tout rechercher ne sélectionne par défaut que le texte mis en forme directement. Rajoutez l'option Y compris les styles, puis de nouveau Tout rechercher. Et cette fois, toutes les occurrences de gras sont sélectionnées.